Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, avant de commencer en fait cette, euh, ce tuto, je tiens tout simplement à vous remercier euh, tous ceux en fait qui suivent la chaîne et qui n'hésitent pas à poser des questions. Je remarque plein de questions de plusieurs abonnés et non abonnés. Et euh, voilà, vous remarquez que je n'hésite surtout pas à répondre du moment que je suis bien évidemment disponible. Cela me fait vraiment plaisir et ça me permet en fait d'augmenter au niveau de la chaîne les performances que ce soit au niveau des vidéos ou euh, par rapport à vos demandes j'essaie bien sûr également euh, d'en ajouter euh, dans les parties euh, nécessaires donc n'hésitez surtout pas pour ceux qui ne sont pas abonnés euh, de vous abonner ça vous permettrait d'avoir les derniers tutos et astuces que je mettrai bien sûr à votre disposition alors pour aujourd'hui, euh, pour commencer, on va parler euh, des meilleurs outils euh, que je peux vous proposer aujourd'hui afin de garder votre ou euh, vos logiciels euh, d'une manière euh, toujours euh, à jour. Donc euh, certains pensent que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas besoin, euh, voilà, il n'y a pas on va dire une nécessité de mettre à jour les logiciels, mais cela en fait permet de résoudre un tas de problèmes comme la sécurité ou les bugs donc grâce à des correctifs hein, ainsi que les failles au niveau de la sécurité en question. Donc tout cela euh, vous permet bien sûr d'avoir de meilleures performances au niveau de votre ordinateur hein, et euh, également euh, que ce soit au niveau des bugs comme on l'a dit au niveau de sécurité ça permet également que vous ne puissiez pas avoir des logiciels malveillants euh, qui rodent au niveau de votre ordinateur et qui fait des attaques euh, de type euh, particulier. Dans un certain euh, cas de figure, voilà où ça peut bugger le système en entier. Voilà, donc concernant cela, il peut y avoir, euh, voilà, comme on l'a dit, des, des failles exploitables. Donc il est préférable de garder vos logiciels à jour. Et je vais vous montrer dans quelques instants 5 logiciels ou 5 méthodes qui vous permettent de faire cela en téléchargeant bien sûr euh, 5 programmes qui sont disponibles hein, que j'ai pu vérifier et tester donc il y a update notifier donc celui ci en fait vous informe tout simplement de toutes les mises à jour de logiciels donc euh, que vous pouvez bien sûr télécharger donc ce sont des logiciels gratuits d'accord donc c'est déjà marqué euh, free euh, tout en haut rouge donc, il n'y aura aucun problème sur ce point vous avez également le logiciel Personal Software Inspector dans le même thème, très ergonomique, et il permet d'exécuter un scan de votre système automatiquement et mettre à jour les logiciels directement soit en arrière-plan euh, soit en sélectionnant directement les programmes, ça dépend des, de la configuration que vous allez faire, vous pouvez le configurer comme bon vous, vous semble, donc il n'y aura aucun problème et euh, voilà vous pouvez en fait sélectionner les mises à jour qui sont disponibles vous avez également le logiciel euh, File Hippo. donc euh, comme on l'a dit on parle toujours des mises à jour donc on reste toujours dans le même thème et celui ci euh, vous permet d'analyser votre système et vous informe également depuis quand la mise à jour est disponible donc euh, on va vérifier tout cela par la suite il y a également App Update ou Editor. Donc, également pour les mises à jour donc voilà donc toujours dans le même thème à hein, des applications euh, voilà donc est euh, développé par un programmeur normalement euh, on voit bien qu'il n'est pas assez récent mais euh, qui peut être toujours utile donc euh, à découvrir également donc bien sûr euh, vous pouvez utiliser l'un euh, des cinq ou euh, deux voilà donc ça dépendra de votre besoin vous avez également le programme que vous pouvez également télécharger qui vous permet de savoir les mises à jour que vous avez euh, dépassé et ceux qui sont déjà à jour donc tout cela euh, voilà c'est vraiment euh, possible il hein, n'y aura aucun problème donc euh, que vous pouvez euh, télécharger gratuitement et sans aucun euh, souci euh, de paiement quoi que ce soit donc on va essayer d'utiliser certains donc on va aller sur updater ou update notifier donc il est en train de s'ouvrir, on va vérifier tout cela dans un instant, voilà donc dès l'ouverture on voit bien qu'il n'y a par exemple actuellement que iobit inst une installeur qui n'est pas à jour. D'ailleurs je vous conseille de l'installer, ça vous permet de désinstaller tous les programmes d'une manière correcte et complète car, euh, et je l'ai déjà en fait présenté auparavant euh, si vous suivez en fait la chaîne comme quoi en fait quand vous désinstallez avec programme et fonctionnalités de Windows ça ne désinstalle pas ou ça ne supprime pas euh, tous les paramètres ou tous les programmes ou fichiers du logiciel que vous avez, par exemple, désinstallé. Voilà, ça gardera des fichiers et ça se cumule à force, euh, à fur et à mesure euh, de l'utilisation. Donc, iobitin e installer Par exemple, là, je peux cliquer et je peux télécharger la dernière version. On voit bien qu'il y a également certains programmes recommandés également que je peux également télécharger et mettre à jour également. Genre euh, l'antivirus actuellement. Euh, voilà, comme quoi, et voilà, il y a une dernière version qui est disponible donc euh, on peut toujours faire un check now afin de rafraîchir la liste et au cas où euh, il y a d'autres choses qui n'a pas été détectées donc euh, voilà ça c'est d'un point vous voyez que c'est vraiment simple donc euh, ayant fermé le programme en fait ça l'a mis automatiquement dans la barre de notifications voilà donc on voit bien que ça reste toujours ici pour checker les mises à jour Il y a également File Hippo donc on va l'ouvrir donc ce dernier également n'est pas très compliqué donc voilà on voit bien que par exemple contrairement à l'autre application ça nous permet d'avoir plus de mises à jour nécessaires euh, par exemple, le Firefox, il y a une, une version bêta, donc que je peux ignorer comme mettre à jour. Le C Cleaner, euh, voilà, donc on voit bien qu'il a trouvé plus de programmes, de logiciels à mettre à jour. Donc euh, également dans la partie euh, applications installées, on peut vérifier ceux directement qu'il faut checker et euh, mettre à jour. Donc on voit bien qu'il y a le, la petite astérix juste à côté et euh, au cas où on a ignoré, ben, on a la partie mise à jour euh, ignorée, donc qu'on peut bien sûr euh, retirer par la suite. Vous avez bien sûr les paramètres que vous pouvez modifier euh, sans aucun problème, donc euh, au niveau de la langue, euh, le thème, l'emplacement pour télécharger les mises à jour. Donc euh, voilà, ce n'est pas très très compliqué comme vous remarquez et euh, c'est facile à utiliser. Donc, on va vérifier un dernier mais je peux vous dire que c'est en globalité les mêmes, les mêmes on va dire utilisation donc voilà dès que je l'ai ouvert on voit bien que il m'a marqué les mises à jour nécessaires donc on va essayer de fermer un encore une fois ce que normalement ça doit donner un scan voilà. Voilà, normalement, en fait, vous aurez en fait euh, un petit bouton qui vous permet de scanner. Donc, comme il a déjà scanné le système, on voit bien qu'il a trouvé, voilà, programme, assistant et mise à jour. Donc, euh, il y en a 5. Donc, on voit bien que l'un ne trouve pas la même chose que l'autre. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé plusieurs versions. Donc, concernant cette, cette, cette application, on va dire, donc, Secunia PSI qui est autrement dit Personal Software Inspector il vous permet en fait de télécharger soit directement manuellement comme on a dit les logiciels soit on peut aller sur paramètres donc par exemple là j'ai mis lancer au démarrage je peux également modifier le mode de téléchargement donc est-ce que, voilà il se met directement à jour télécharger le programme et me laisser l'installer ou m'avertir directement euh, c'est un peu comme le windows update donc vous voyez que euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas on va dire euh, très euh, difficile à utiliser même euh, c'est vraiment simple et en plus c'est en français donc il n'y aura aucun problème on peut voilà donc appuyer sur scanner à nouveau il va commencer à rechercher encore une fois les, les programmes obsolètes afin de pouvoir nous fournir ceux qui doivent être mis à jour. On va patienter quelques instants le temps pour que ça charge. Et voilà, ça a relancé en fait les programmes qui devraient être en fait mis à jour. Comme vous remarquez, euh, voilà, donc ça n'a pas ajouté plus que cela, et on voit bien que le reste euh, pour ce programme, il est déjà à jour, donc il n'y a pas de souci sur ce point. Donc euh, voilà un peu tout au niveau des logiciels euh, que je vous présente aujourd'hui. J'espère que ces programmes gratuits vont vous être utiles et euh, que ça va vous permettre d'avoir un ordinateur. Euh, ligne de ce nom euh, on va dire d'une manière euh, voilà à jour au niveau des logiciels et que vous n'ayez aucun problème au niveau de, de votre système d'exploitation ni au niveau des programmes que vous utilisez quotidiennement n'hésitez surtout pas de mentionner euh, votre avis au niveau du commentaire et si vous avez des questions je serai à votre écoute et euh, comme je disais, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir suivre l'actualité et les nouvelles vidéos que je vous propose. Et euh, il ne me reste que de vous souhaiter sur ce une agréable journée et portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt.